Hey salut Aujourd'hui je vous propose qu'on papote Disney. À l'heure où je fais mes bilans annuels j'avais envie d'en consacrer un aux sorties Disney qu'il y a eu en 2020. Alors je parle bien des sorties Disney et non des films ou autres qui sont sortis pour de la plateforme Disney, même si avec le Covid etc on n'a finalement pas eu grand chose. Donc évidemment je parlerai de Mulan et de Saul dans cette vidéo puisque de base c'était des films destinés au cinéma même s'ils ont fini par sortir sur Disney+, à cause de la pandémie. Donc comme d'habitude, je vous propose un petit top de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré, même si franchement les deux premiers sont assez côte à côte, je dirais. Ça va être à la fois un top 5 et un top 6, puisque j'ai envie de vous parler un tout petit peu quand même d'un film qui n'est pas encore sorti en France, mais qui est sorti en février 2020 aux états unis Donc nous on l'aura en février mais 2021. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler maintenant puisque j'ai vraiment adoré ce film. Enfin bref, et dernier détail, vous avez certainement remarqué que je ne suis pas dans un de mes décors habituels. J'ai un client de là où je travaille qui avait besoin de quelqu'un pour garder ses chats pendant 10 jours. Et du coup, euh, ils m'ont prêté leur appart pendant ce, tout ce temps-là. Et puis donc je suis là avec les chats en train de, de chiller dans Paris dans un 85 carrés. Clairement, il y a pire dans la vie On commence avec le film qui, pour moi, est le moins réussi de l'année. Il s'agit du remake de Mulan, auquel je n'ai pas cru dès le début, dès que l'annonce a été faite de ce remake, puisque le film d'animation est tellement un chef dœuvre que je voyais très très mal comment on pouvait faire mieux ou aussi bien. Puis finalement, quelques mois avant sa sortie, j'ai eu envie d'y croire, puisque la bande-annonce avait l'air pas si mal, mais surtout j'en avais entendu pas mal de critiques positives sur certains qui l'avaient vu en avance. Et finalement... Hmm. Non. Je trouve que le film, il propose une vraie ambiance. Franchement, dès le début, on est immergé. La réalisation est juste impeccable, hein, une fois encore, comme dans beaucoup des remakes finalement, qui sont plus beaux à l'emballage que dans le contenu pour la plupart. Et franchement, les 20 premières minutes, on est vraiment immergé dans l'histoire et dans le contexte. Donc j'ai eu l'espoir que ça marche, vraiment. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était ensuite du grand n'importe quoi. À partir du moment où elle part faire la guerre, j'ai trouvé ça tellement too much, en fait, c'était pour moi pas du tout crédible. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de se concentrer sur l'idée du chi qu'ils ont voulu développer dans l'histoire, et donc sur la force intérieure de Mulan. Sauf que, en fait, dans cette histoire, je trouve que le contexte joue énormément sur l'impression qu'on en a, alors que l'âme et le contexte est totalement presque absent. Franchement, je suis désolée, mais la guerre, elle était où pendant le film moi, j'ai pas vu de guerre. Ce qui, pour moi, fait avant tout la force de Mulan en tant qu'héroïne, c'est que dans le dessin animé, elle est euh, immergée dans ce monde totalement masculin et dans lequel elle n'est pas censée être la bienvenue. C'est un monde qui n'est pas du tout pensé pour elle, finalement. Du coup, ça crée un vrai contraste, mais finalement, elle arrive quand même à s'imposer petit à petit et à y trouver sa place, et c'est ce que je trouve absolument génial en fait dans cette histoire. On peut dire au final que le contexte totalement antiféministe de l'histoire et de l'époque, c'est ce qui rend le film féministe, puisque Mulan arrive à aller au-delà de ça finalement, et à quand même s'imposer en tant que femme, je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que dans le remake, c'est, j'ai pas du tout retrouvé cet aspect-là finalement, on se concentre vraiment, c'est un peu comme Rey dans les derniers Star Wars. Au lieu de se concentrer sur le contexte de la guerre, etc., on reste vraiment centré sur l'intérieur de Mulan qui tout d'un coup va se découvrir un peu une force extraordinaire ou des pouvoirs, même presque des pouvoirs qu'elle ne soupçonnait pas. Et ouais, en fait, on dirait qu'elle arrive à maîtriser la force, finalement. Je... En fait, c'était vraiment Star Wars en Chine, ce remake, ça ne va pas du tout. <rire> Autant dans Star Wars, on peut se dire, bon, bon, bon, ouais, mais dans Mulan, je suis désolée, en fait. Non. D'ailleurs, la sorcière, j'ai pas compris à quoi servait ce personnage, à part servir évidemment un petit peu de miroir à Mulan, finalement. Pour moi, c'est un peu un reflet de ce que Mulan pourrait être si elle ne choisissait pas la voie de la loyauté ou de la fidélité à, à servir les autres, finalement. C'était too much, en fait. Et pour moi, ça fonctionne pas du tout. Je trouve qu'il se concentre vraiment pas sur les bonnes choses, et j'ai même pas parlé de l'absence de mouchou ou machin bidule, etc. Parce que franchement, ça aurait pu être hyper différent du de dessin animé, mais aussi super bien. Moi, ça ne me pose aucun problème s'il n'y a pas mouchou ou machin bidule, ou même pas de chanson, tant que le film est bien pour ce qu'il est, et qu'il est crédible ou qu'il marche en fait. Mais là, j'ai trouvé juste que ça ne marchait pas avec ce qu'il proposait. Donc finalement, euh, moi j'en reste au dessin animé. Ensuite, je vais vous parler de Zombie 2, qui a été hyper encensé quand il est sorti. Surtout que j'avais adoré Zombie, le premier film. Pour ceux qui s'en rappellent, j'en avais fait une vidéo et je disais qu'en gros, je pensais vraiment que ça allait être de la merde, disons-le clairement. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était un film super bien, qui fonctionnait vraiment bien dans ce qu'il proposait. Les chansons étaient vraiment super aussi. Enfin voilà, j'avais vraiment adoré le premier Zombies. Du coup, j'espérais que le 2 soit aussi dans cette lignée. Mais finalement, je suis mi-figue, mi-raisin. Comme on est censé avoir des loups-garous en plus des zombies dans cette suite, c'est ce qui me faisait je pense le plus peur, mais finalement, c'est le côté du film que j'ai trouvé le plus réussi et même le plus intéressant. Donc, j'ai pas détesté cette nouvelle idée d'incorporer des loups-garous dans l'univers, loin de là. Après, j'ai trouvé que comparé au premier, franchement, je sais pas, cette suite, elle manquait d'un petit quelque chose, elle manquait d'une âme. Enfin, je j'ai pas trouvé cette suite hyper utile finalement. Je trouve pas qu'elle apporte quelque chose finalement. Elle est divertissante, elle a une bonne idée avec le clan des loups-garous, mais est-ce que j'ai envie de revoir ce film Pas spécialement. En plus je trouve qu'au niveau de la relation entre Z et Addison, il y a rien qui se passe vraiment. Quelques chansons que j'ai trouvées sympas, mais clairement comparé au 1, c'est très en dessous je trouve. Pour moi c'est une suite qui se regarde mais qui n'est pas utile finalement. Ensuite je vais parler des nouveaux mutants, qui est un petit peu le seul film Marvel qu'on a eu cette année finalement, même si c'est plus un film de la Fox qu'un film Marvel, on est d'accord. Je savais pas trop quoi m'attendre avec ce film, à vrai dire, j'avais pas d'attente précise. Je savais juste que ça allait être un film bah, de super-héros, entre guillemets, avec une petite touche d'horreur et des acteurs aussi que j'aime bien dedans. Ben je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas trouvé génial non plus. J'ai trouvé qu'il avait quelques petits défauts, mais je sais plus très bien lesquels parce que vraiment c'est pas un film qui m'a marqué. Ce qui m'a le plus marqué dans Les Nouveaux Mutants, c'est le personnage incarné par Anya Tyler-Joy, qui pour moi est clairement une des meilleures actrices de sa génération. Je la trouve absolument géniale. Et c'est vrai que pour moi, c'est son personnage et peut-être ce qui apportait le plus de charme et d'identité à cette histoire. J'ai aussi bien aimé celui de Maisie Williams. Elle était plutôt mignonne, mais voilà. Après, je dois dire que le reste, en termes d'histoire, ça se laisse voir, mais c'est pas marquant. C'est un peu du déjà-vu, c'est un peu du classique pour le genre, finalement. Donc, j'ai passé un assez bon moment, mais j'ai pas non plus spécialement envie de le revoir. Après si je dois choisir entre celui-là et Zombies 2, je préfère revoir les nouveaux mutants quand même. Mais voilà, je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Après j'ai quand même trouvé que l'aspect horreur était vraiment pas mal quoi. Faut pas oublier qu'on reste chez Marvel et compagnie donc fallait pas non plus que ce soit un film genre terrifiant. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait avec l'espèce de, de bonhomme qui leur court après, qui finalement est une incarnation un peu des peurs de chacun. J'ai trouvé que c'était pas mal. Pour moi, c'est un film qui remplit son contrat, mais qui pour autant n'excelle pas non plus dans son domaine, enfin voilà. En troisième position, j'ai envie de vous parler de Saul, le dernier film de Pixar qu'on a eu en 2020. Alors ça va peut-être vous étonner que je l'ai mis seulement en troisième place que je sais pas, puisque finalement j'ai l'impression que ce film, il y a vraiment ceux qui l'ont adoré et ceux qui l'ont trouvé vraiment pas ouf. Moi je suis plus dans la team de ceux qui l'ont apprécié, mais je m'attendais quand même un peu à autre chose. Et en même temps, je trouve que c'est quand même un très bon film. Enfin bref, je vais expliquer, vous allez comprendre. Je trouve que ce film c'est un vice versa, mais en plus adulte et en plus compliqué. J'ai trouvé véritablement conceptuel, peut-être même un petit peu trop par moment. Mais en même temps, je trouve ça hyper original et hyper créatif. La réalisation et l'ambiance étaient vraiment sublimes. Et je trouve que ce film a une morale qui est vraiment hyper philosophique, mais aussi hyper adulte. Déjà, beaucoup de personnes ont trouvé que Vice Versa était difficile d'accès pour les enfants. Et parmi mon entourage, ça s'est avéré vrai. Mais alors, je trouve que Saul est beaucoup plus compliqué à comprendre que Vice Versa. Puisque Vice Versa avait quand même cette sympathie, j'ai envie de dire, c'est quand même un film qui parle du passage de l'enfance à l'adolescence, donc forcément que c'était plus compréhensible dans ce sens-là, puisque plus proche des enfants finalement. Et puis ça parlait vraiment des émotions, qui est quand même un concept universel et qui peut être très bien compris aussi par des enfants. Alors que Solg nous interroge vraiment sur des, des points finalement pour lesquels quand on est enfant, même ado, parfois on se pose pas forcément ce genre de questions. Je trouve que c'est vraiment un film qui pour le coup s'adresse aux adultes et qu'il faut avoir déjà vécu un petit peu pour vraiment l'apprécier pleinement et bien comprendre ce qu'il veut dire. Donc en ça, moi il m'a parlé et je l'ai trouvé bien. Après du coup, il a moins ce côté bon enfant et double lecture que peuvent avoir certains Pixar. Et même au niveau de l'ambiance, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus poétique, enfin voilà. Perso, je préfère largement vice-versa, d'autant plus que dans sa narration, je le trouve beaucoup plus clair et plus simple à comprendre et aussi bah mieux tourner finalement alors que dans Saul j'ai quand même eu des moments où je comprenais pas trop pourquoi on passait d'une scène à une autre de cette façon, il n'y avait pas de transition, c'était pas très clair, un peu confus. C'est peut-être ce que je reproche le plus à Saul finalement. Et aussi j'avoue que je m'attendais un peu plus à ce côté jazzy qui me faisait très envie dans la bande-annonce. Finalement, c'est pas trop le sujet principal du film, on s'y intéresse, mais pas tant que ça. Même au niveau de la bande-son, j'ai trouvé ça bien, mais pas spécialement marquant. Mais il n'empêche que c'est un film très réussi et que franchement, je trouve que c'est un très bon film en soi, mais une fois encore, plus pour les adultes. Je vais enchaîner avec ma petite parenthèse en deuxième position. J'avais envie de vous parler du film Disney Channel, Upside Down Magic qui est donc sorti en 2020 aux états unis mais qui arrivera seulement en 2021 chez nous. Et franchement, quand j'ai vu la bande-annonce et de quoi c'était adapté, puisque c'est adapté de romans jeunesse que peut-être vous avez déjà vu passer, je vous mettrai des photos, je me suis dit, bon, ça va être un film jeunesse, plutôt enfantin, mais peut-être que ça va être mignon et sympa. Et finalement, mais j'ai trouvé ce film, mais... Et tellement bien je mais j'ai trouvé que l'univers déjà était tellement génial et tellement bien amené on retrouve un peu comme dans Harry Potter ou divergente etc cet aspect un peu maison en fait chaque enfant se trouve à développer un pouvoir dans le monde humain et une fois que ce pouvoir est identifié il est envoyé dans cette école de magie et ils sont tous répartis dans diverses familles je me rappelle qu'il y a les métamorphes comme l'héroïne principale, ceux qui peuvent se changer en animal ou autre. Il y a sa meilleure amie qui a le pouvoir euh, de contrôler le feu un petit peu. Il y a ceux qui ont le pouvoir de contrôler le vent, il y a ceux qui ont le pouvoir euh, de contrôler l'air. Enfin voilà, c'est un petit peu lié aux éléments et en même temps il y a d'autres petits trucs. Je crois qu'il y a environ 6 ou 7 maisons. Mais ce qui est intéressant c'est que si on n'est pas assez bon ou assez digne de ses pouvoirs si je puis dire, si on ne fait pas partie de l'élite finalement, eh bien on est envoyé dans euh, le clan des losers si je puis dire, c'est une espèce d'endroit dans l'école, une sorte de sous-sol où on vous apprend pas à développer vos talents puisque vous n'êtes pas assez bon pour cette école là et vous allez avoir des cours lambda. Euh qui sont pas forcément liés à vos pouvoirs, même pas du tout. L'héroïne principale, elle va être envoyée là-bas, puisque son pouvoir diffère un petit peu de ce qu'il devrait être normalement. Et elle, elle va trouver ça injuste, en fait. Elle se dit, pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'apprendre à contrôler mes pouvoirs, sous prétexte que je suis un petit peu différente, etc. Toute la problématique de l'histoire va tourner autour de ça, de la magie, finalement, qu'on a tous chacun au fond de nous, et que même si on est un peu différent par rapport à la norme, eh bien, on peut quand même briller par notre magie, et elle n'est pas forcément mauvaise ou honteuse. Et j'ai aimé que le film soit pas si manichéen puisqu'on va voir que même dans les clans de ceux qui sont censés être excellents, il n'y a pas que du bien qui s'en dégage, il y a aussi des, des personnes qui se sentent un petit peu inférieures ou un peu complexées par rapport à leur pouvoir. Et il va aussi avoir une histoire avec le mal, etc. Enfin voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais franchement j'ai adoré et honnêtement j'ai trouvé que c'était hyper digne d'un Harry Potter en termes de bande son. Franchement, j'ai trouvé que... La musique était hyper bien. Franchement, ça collait tellement bien à l'ambiance. J'ai adoré l'univers, les personnages, mais surtout la morale que fait passer ce film. Donc certes, il est jeunesse et assez bon enfant, mais franchement, je le trouve tellement juste dans son message et j'ai tellement adoré ce qu'ils ont fait de cette histoire. Voilà, c'est un vrai coup de cœur ce film, donc je vous encourage à le voir si vous le pouvez. En février 2021, il sera diffusé sur Disney Channel, pour ceux qui ont. Mais si jamais vous avez l'occasion de le voir avant ou après sur d'autres plateformes, ben n'hésitez pas parce que franchement, j'ai vraiment adoré. Du coup je termine avec ma première place, et vous l'avez deviné je pense, j'ai mis en avant. Mais une fois encore, c'est pas vraiment une première place, puisque je mets un peu au même niveau Saul et en avant, mais pour des raisons différentes. En avant, quand j'ai été le voir, je l'ai trouvé vraiment bien et hyper émouvant, et aussi très très drôle. J'ai adoré l'univers, je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas trop kiffé, mais moi j'ai trouvé ça fun, coloré, créatif, et assez drôle aussi. Et j'ai pas spécialement eu un coup de cœur pour ce film, je trouve pas qu'il fasse partie des Pixar les plus marquants. Mais je lui ai quand même trouvé une âme, un vrai charme et une véritable émotion. Et surtout, il est vraiment accessible aux plus petits comme aux plus grands, enfin voilà, comme beaucoup de Pixar. Et c'est à ce niveau-là que personnellement, je le préfère à Saul. Et aussi parce qu'il a un côté voilà, plus joyeux, plus bon enfant, plus dynamique et coloré comparé à Saul. Donc c'est plus en termes d'affinité personnelle que je mets en avant en première place. Après, je trouve quand même que Sol est un meilleur film qu'en avant en termes déjà d'idées peut-être, mais aussi d'exploitation et de réalisation dans l'ensemble. Et on est aussi sur un film, comme j'ai dit, beaucoup plus adulte et plus philosophique. Donc voilà, je trouve vraiment et sincèrement que Sol est un meilleur film qu'en avant. Mais pour autant, moi je préfère en avant pour les diverses raisons que je viens de vous citer. Donc dites-moi si vous êtes plutôt team en avant ou team sound, je serais curieuse de le savoir. Et ça nous mène aussi à la fin de ce top, puisqu'il n'y a eu que ça en sortie Disney en 2020. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vous aussi, sur les films. Moi voilà, je vous ai tout expliqué, je pense, toujours de manière la plus honnête possible, et j'essaie toujours de donner vraiment des arguments, en basant à la fois sur mon ressenti, sur ma subjectivité, mais aussi sur un peu mon expérience au cinéma par rapport à ce que j'ai déjà vu avant, à ce que je connais, machin, voilà. J'essaie vraiment de tr toujours trouver un juste milieu et surtout de rester le plus bienveillant possible sans pour autant euh, nier qu'il peut y avoir des aspects négatifs dans certains trucs Bref, j'espère que la vidéo vous a intéressé, j'espère que votre fin d'année va bien se passer et que vous avez passé un bon réveillon. Moi j'ai passé un réveillon assez inattendu, mais vraiment super. Si vous me suivez sur Twitter, vous-même vous savez que mon réveillon cette année c'était euh, un film Netflix de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur les réseaux pour discuter ou dans les commentaires sur YouTube ou alors que vous serez au rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Belle fin d'année à vous, bonne année en avance, joyeux Noël et puis bah, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Ciao